Ouais, je dis ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Ouais, ben bah, voilà, donc euh, je fais cette vidéo un petit peu tardivement. Mais on va pas se mentir que là, les Comoriens, ils ont tapé très, très, très, très fort. Oh là là là là Vive le Comore, grosse force à vous. Ce que vous avez réalisé, c'est historique. Votre équipe a été créée il n'y a même pas, même pas 50 ans vous avez réussi à vous qualifier en moins de 50 ans dans une compétition internationale et vous allez jouer les phases finales alors là, grosse force grosse dédicace à tous les Comoriens oh là là, je sais que là, Marseille c'est en feu, et hier c'était la folie totale dans la ville de la Courneuve et moi je dis que les Comoriens, franchement vous êtes une grosse communauté vous êtes soudés, grosse force à vous Oh là là, c'est magnifique ce qui vous arrive. Tu vois, tout le temps, on voit des belles histoires, des trucs comme ça. D'habitude, les belles histoires comme ça, on voit ça dans les mangas. Tu vois ce que je veux dire? Au début, le mec, il est là, il a aucun talent, il sait rien faire. Tu vois que ça, se dans n'importe quel sport, même dans la cuisine. Hein. Tu sais, il y a des mangamans, les mangas, man, les, manga, les, les japonais, ils font des mangas surtout. Hein. Cuisine, sport, réalisation, euh, bêtises, clown, tout, tout, tout, tout, tout. Et tu vois, l'histoire, c'est toujours la même. Le mec, il est nul. Il est nul à chier. Mais à, grâce à la persévérance, l'entraînement, la détermination, il parvient toujours à ses fins. Et là, on a pu voir que là, toutes ces, tous ces ingrédients-là, détermination, abnégation, famille. Comment on dit après là Qu'est-ce que je peux dire Détermination. Équipe, tout est réuni pour que vous puissiez faire une grosse Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, là, ça va être très très chaud ensuite, hein, parce que vous tombez malheureusement contre le Cameroun. Mais c'est pas grave, vous avez déjà marqué le coup. Tu vois ce que je veux dire Vous avez déjà marqué le coup et qui sait, si ça se trouve, vous allez écraser les lions, hein, les Comoriens. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais bon, on ne sait jamais. Enfin, je sais que les, les Camerounais ils vont être sans pitié. Vincent Aboubacar, il est absolument, oh là là, indomptable. Oh là là, tout, tout le monde essaye de le dompter. Personne n'y arrive. Trop sauvage, le mec. Euh, il te met des buts euh, n'importe comment. En tout cas, ça va être très difficile pour vous, euh, les Comoriens. Ne lâchez pas. Euh, grosse force à vous. Dans tous les cas, les huitièmes de finale, elles vont commencer. Euh, ben déjà, ce que je veux dire, c'est euh, ben, félicitations à toutes les équipes qui ont passé euh, les poules. Hein, c'est vraiment très très très très très chaud pour vous. Vous êtes très fort, C'est bien ce que vous avez fait. Il y a des grosses surprises. L'Algérie euh, one 2, three, c'est déjà trop parce que vous avez mis qu'un seul but. Donc maintenant, il faut dire one. viva l'Algérie. Voilà. Donc on se met d'accord pour que vous plus vous dites plus one 2, three jusqu'à vous mettez trois buts. D'accord? Parce que là, 1, 2, 3, c'est déjà trop. Dans la compétition, vous n'avez mis qu'un but. Donc, vous ne pouvez pas dire 1, 2, 3. Tu vois ce que je veux dire Tu dis 1, viva l'Algérie 1, viva l'Algérie 1, viva l'Algérie Tu ne dis plus 1, 2, 3. Enfin, tu peux le dire, mais pas dans un cadre footballistique. Tu comprends Parce que là, vous n'avez mis qu'un but. C'est grave. Bon bref, en tout cas, cette vidéo, c'était une grosse dédicace aux Comores. Ils ont fait la fête pendant toute la nuit. Même les vieux, ils étaient dehors en train de danser. Oh là là, ils ont ramené un DJ hein, dans leur quartier juste parce qu'ils ont gagné, ils sont passés, ils ont passé les poules. T'imagines si vous battez le Cameroun Oh là là, mais moi, je vais venir à votre soirée. On va s'enjailler. En tout cas, grosse force au Mali qui a bien sûr... Euh, voilà. Euh, à', à qualifié euh, de manière euh, normale on va pas se mentir bon on a eu euh, bon il y en a plein qui vont dire que l'arbitre nous a aidé contre la tunisie voilà bon on va dire qu'on a eu un petit peu de chance mais sinon on a réalisé un très bon parcours c'est pas terminé grosse force à toutes les équipes tu vois je peux pas dire que j'espère que toutes les équipes vont gagner tu vois ce que je veux dire ça voudrait dire que le mali gagne et la guinée équatoriale gagne aussi c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire Bon, ben que chacun soit content euh, de d'être de, de, là où il est et euh, j'espère que ça va continuer. Ben, pour moi en tout cas, pour le Mali et malheureusement pas pour la Guinée équatoriale. Je suis désolé, les Guinée, Guinée équatoriale, les Guinée Tous les motos, tous les, tous les, tous les, tous les, tous les, tous les, tous les, motos. On va voir là, si vous allez faire là tous les motos là mercredi contre le Mali. On va voir.